Donc on se retrouve pour les premières vidéos que j'avais fait sur YouTube. Donc on va regarder quatre ou cinq, Voilà, c'est des petites vidéos de 4 à 5 minutes. Voilà. Donc euh, je tiens à vous dire que je suis dans mon nouvel appartement. Donc euh, voilà, ça, ça c'est déjà. Hop, voilà. Donc on va faire. Euh, donc on va faire la présentation du. Du CV, question pour un dueliste, vidéo annonce, vidéo de défi, défi à gagner, vidéo pour créer un deck. Et en, pour terminer, ça sera la copie de présentation des cartes à collectionner. Donc euh, j'ai regardé sur le premier live. Le son passé. Donc euh, on va mettre en. Un... Salut à tous les youtubers, c'est euh, Gabriel pour c'est toujours Gabriel, hein? La team astral. Voilà, je tenais à faire une vidéo de présentation personnelle. Parce que comme ça vous savez qui je suis. Voilà. Donc vous pouvez me reconnaître grâce à ce bracelet. Oui, au début j'étais très très timide. Donc euh, voilà, j'avais pour code le bracelet euh, sénégalais, euh, voilà. Voilà. Enfin, je le porte pas tout le temps, mais voilà. Je tenais à.. à... Expliquer quelques petits points. Donc, euh, quand euh, pour euh, vous pouvez nous rejoindre euh, sur euh, Facebook parce que nous avons. Alors quand je dis vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, c'est soit Team Astral du ou la Duet Academy française. J'ai aussi la Team Astral du sur Discord. J'ai un, un Twitter, mais ça je ne donne pas. Je l'ai déjà dit. J'ai mon téléphone, mais je ne donne pas non plus. Donc voilà, j'essaie de le faire vite. Hein. Voilà. Donc ça s'appelle la Team Astral. Je mettrai le lien sur euh, en dessous de la, de, du commentaire, voilà. Donc euh, nous demandons pas particulièrement de niveau euh, de jeu. Donc voilà. C'est euh, si vous êtes amateur, il n'y a pas de problème. Oui, donc c'est toujours pareil. Hein. On demande pas ce que vous soyez expert en yu gi pour venir vous <rire> rentrer dans la Team Astral de yu gi justement. Euh, le, le principal, c'est de pouvoir faire des duels et d'échanger euh, nos, nos, nos essais avec euh, joie, voilà. Je vous conseillerai euh, sur les différents types de, de jeux qu'il y a facile à jouer. En sachant que je n'ai pas la science infuse. Hein. Si vous êtes euh, dans les moyens, donc il euh, n'y a pas de problème, je vous conseillerais aussi. Et si vous êtes dans les pros ou extra-pros. Euh, vous pourriez également changer, euh, échanger vos idées avec euh, avec moi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc euh, c'est plus, enfin c'était le plus important, je pense. Euh... Donc euh, moi je vais, je vais vous faire une petite démonstration du CV que je vais vous demander pour euh, entrer dans, dans la team. Donc euh, je je me fiche de votre nom, de votre prénom. Euh... Euh, Je veux savoir un minimum l'âge, voilà. C'est un minimum l'âge. Quel type de jeu <coughs> euh, vous jouez euh... Par exemple, si vous jouez Cyber Dragon, si vous jouez Volcanic, ou si vous jouez Salamandre, voilà. Enfin voilà, c'est tout. Hein. Quel quel type de jeu vous jouez J'ai pas vous demander tous les decks que vous jouez parce que non, mais le principal quoi. Le, les deux grands maximum, les deux principaux. Euh, habituellement ou récemment et aussi euh, depuis combien de temps vous jouez voilà c'est tout ce que je demande donc euh, vous pouvez euh, liker euh, cette page voilà euh, je tiens à vous lancer un petit défi euh, en, comme ça en tant qu'amateur voilà c'est si euh, cette vidéo ou l'une des deux autres vidéos a atteint euh, les 100 buts je ferai euh, la vidéo de présentation de mon deck principal donc euh, le deck, est deck box, montre, est pipo, il est là, d'accord dans la deckbox, je vous montre c'est pas du bipo, il est là, c'est pas un deck euh, que j'ai fait à la légère, voilà, c'est un deck euh, que je travaille depuis un petit moment déjà. Voilà, donc euh, je vous lance un petit défi, les, les youtubeurs, si jamais cette vidéo ou une autre atteint les 100 vues, alors que ce soit pas par moi hein, mais par autre chose, eh ben je ferai la vidéo officielle de présentation du deck, voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première vidéo N'hésitez pas à l'écrire en commentaire, n'hésitez pas à l'écrire. Donc, question pour un dueliste, question que je faisais à peu près Salut une fois par mois. Salut donc c'est Gabriel pour euh, une nouvelle vidéo de la Team Astral. Voilà, c'est alors une question toute bête comme ça, que je me suis posé donc avec un membre de la Team Astral. C'est euh, la question est, euh, est-ce qu'on peut faire des montres X's avec des jetons Et donc euh, j'ai fait un peu mes petites recherches, voilà. Alors c'est euh, vous avez la réponse dans un livre de, de règles. Hein. Donc c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà. Donc c'est. Oui, alors euh, je vais répondre directement à la question. C'est on ne peut pas utiliser de de, de jetons. Parce que ce ne sont pas des monstres apparents. On peut utiliser que des, des monstres des monstres normaux. Voilà, des monstres normaux, des monstres aifées, des monstres rituels, des monstres fusion. Vous pouvez utiliser tous ces monstres, mais pas des jetons. La... Non, c'est pas lui. Voilà, c'est lui. Oui, J'en ai plusieurs, donc voilà. C'est dans la page 43. Donc les jetons ne peuvent être utilisés comme euh, des monstres excis parce que ce c'est pas des monstres apparents. Voilà. Donc, euh, j'espère que cette euh, question euh, pourra vous aider dans vos decks. Allez, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des, des questions hein, sur, euh, sur la team. Je ferai des vidéos pour y répondre. Voilà, c'est... Euh, quand je dis n'hésitez pas à poser des questions, C'est je sais qu'il y en a un qui m'a posé des questions... J'ai pas eu le temps d'y répondre parce que je déménageais, donc je vais, vais m'en charger cette semaine. Déjà, j'ai des, des envois à faire, donc ça, je vais m'en charger, je pense, mardi après-midi ou mercredi. Et voilà, donc après, euh, vidéo annonce. Donc, euh... Salut à tous les youtubeurs. donc c'est Gabriel. Donc c'était juste pour vous annoncer que d'ici ce week-end, j'allais recommencer les, les petites vidéos. Et d'ici la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle page de présentation en amateur, je précise. Mmh. Donc, euh, euh, vous pouvez toujours euh, demander à être dans le groupe, c'est pas un problème. Donc, euh, l'annonce, elle, elle y sera. Donc voilà. Suivez bien les actualités parce que ça risque de bouger d'ici, euh, d'ici une semaine ou deux. Voilà. Allez, à tous et à plus, c'est YouTuber. Et comme on dit, c'est l'heure du duel. Oui, euh, je, euh, là, on a fait trois, on a fait trois vidéos. On a vu que j'ai bégayé beaucoup. Hein, c'est... Euh, voilà, c'est... Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire aussi Donc... Euh, oui, c'est... Euh, Salut les youtubeurs, euh, bonjour. Donc euh, je tiens à faire euh, cette petite ah, vidéo relative. Voilà. Donc euh, oui, vous pouvez toujours nous rejoindre sur le groupe de la Team Astral Yu-Gi-Oh! Sur, sur YouTube. Il faut juste répondre à la question qui est quel deck euh, préfère que... quel deck je préfère et c'est le deck volcanique. Voilà tout simplement. Voilà. Après, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, J'essaye de. J'essaye de varier. Voilà, donc là, on va passer au défi. Pour vous dire que, voilà, je travaille, donc pour le moment... Ce qui n'est plus le cas, je ne travaille plus. Hein, je suis dans un foyer de vie depuis presque six ans maintenant. Donc euh, je peux faire des vidéos, euh, genre faire à peu près une par jour, normalement des vidéos la euh, semaine prochaine. Là, vous voyez, cette vidéo, elle sortira dans quelques heures. Le temps que je la monte le temps que je dorme et tout. Et euh, normalement, ça devrait ça devrait sortir euh, avant midi, voilà. Je peux pas trop. Euh, on voit quand même que je commence à vidéos. avoir la barbe. Hein. Donc, euh, on voit pas Je mon vais visage, vous lancer un petit euh... défi amical. C'est voilà. C'est si cette vidéo atteint 100 100 vues en peu de temps, je ferai euh, la petite vidéo de présentation. de mon deck, voilà, c'est ici, si, euh... oui, je tiens à vous remercier, parce que à chaque... pratiquement à chaque fois que j'ai demandé des vues, bon, je voyais pas trop à 2000 vues, parce que je me disais, euh, c'était pas des, je suis pas un grand youtubeur, donc voilà, si j'atteins, mais je pense qu'à partir de 100 vues, euh, je pense que, là c'est, euh... La prochaine fois, par exemple, si je demande 20 vues sur une vidéo et que je la la pose au minimum 15 jours avant, je, je les atteins. Donc c'est pareil, hein, je vais vous dire... Euh, au mois de mai, il euh, y a les Ghosts vous The Fram Pass 2 qui sort. Est-ce que je prends le lot à 100 euros ou le lot à... Ou, ou juste une boîte, voilà. C'est pareil, c'est... Vous pouvez déjà commencer à faire... Euh, si j'arrive à 100 vues... Euh... Voilà, et ben je ferai la vidéo de présentation de mon deck principal. Qui est assez complexe. Ça, je peux vous le redire. Ça, je peux vous le redire aussi. Le deck volcanique est assez complexe. D'autant plus que je l'ai amélioré encore. Donc voilà. Donc euh... Euh, voilà. Et je voudrais aussi vous remercier à tous euh, pour les vues que. Oui c'est vrai qu'on le dit pas assez, je vous remercie beaucoup de regarder mes vidéos euh... Euh, comme ça. Voilà, je, je le dis pas assez, je pense que il faut que je fasse attention aussi. Les d'avoir regardé euh, mes vidéos, voilà. Je sais que c'est pas des vidéos de professionnels mais c'est des vidéos amateurs, donc voilà, je voudrais tous vous remercier parce que je tiens à jour euh, quand même euh, au niveau des vues de la vidéo. Voilà de mes vidéos. Un grand merci à vous, et ben, j'espère que, euh, elles vont continuer à vous plaire. Euh, j'ai pour projet de, de faire euh, d'autres vidéos de deck, mais bon, ça, il faut, euh, faut que j'attende un petit peu encore. Voilà. Parce qu'il faut que je trouve de, des musiques, faut que je trouve, euh, voilà. Mais je, je vais peut-être vous, vous lancer un, une vidéo de deck de 6 samouraïs pour euh, les débutants donc voilà après il y a les decks dragons il y a il y a les decks il y a le deck lumière il y a le deck machine voilà il y, y a pas mal de decks comme ça qui qui sont pas mal mais ça sera pas les miens ça sera celui d'un des membres de ma de mon groupe dans mon village donc euh, je, je... oui parce qu'à l'époque je faisais euh, un peu le professeur de la duel académie française dans mon village, donc euh, voilà, je, je précisais que c'était moi qui apprenais au, au plus jeunes à jouer à Yu-Gi-Oh, donc euh, bien sûr je ne trichais pas, hein, j'essayais d'être réglo, mais c'était pas moi le meilleur dans la team, c'était Docteur Deck, voilà. De toute façon, je, je vous tiendrai au courant, je vous souhaite une bonne journée, parce que là j'ai pas tardé à aller bosser, donc euh, allez, à plus Alors là, on en était sur donc le défi gagné des 100 vues euh... Voilà, ça dure 12 Alors, minutes Salut à tous, c'est Gabriel pour une nouvelle vidéo de la Team Astral Alors je sais, je n'ai pas mon bracelet parce que j'arrive pas à remettre la main dessus J'ai regardé hier soir le nombre de vues pour mon visage Voilà, donc on va... Ah volcanique, Un garde royal On va petit. avancer parce que euh, le Après, deck n'est plus, un... plus à jour. Donc, comme promis. Tôt est arrivé à cette heure là donc voilà. Donc je vous remercie. Tout. Donc oui euh, si euh, si donc euh, si la dame de l'informatique voit cette vidéo elle se reconnaîtra je préfère pas dire son nom du foyer de vie où je suis donc est présent j'aimerais bien faire une petite vidéo d'un duel entre deux duelistes avec des duels disques donc le euh, ça je me chargerai du je me chargerai du du montage il faudra juste me donner les pistes et je me chargerai du montage et j'essaierai de faire euh, de faire une vidéo de moins de 20 minutes d'un duel euh, conséquent voilà après euh, si des gens qui pouvaient me suivre et qui regardent cette vidéo vous pouvez le partager à Cotagon, ça serait pas mal. Comme ça, je peux, je peux, je peux aussi euh, faire, j'avais envie de faire une publicité aussi, euh, dans le même genre, mais bon, euh, ça, ça, il faut, ça, il, faut, il, faut un peu, il faut un peu de montage, il faut un peu de, de script, il faut, voilà. Vous pouvez laisser euh, des commentaires, vous pouvez. Oui, donc vous pouvez toujours laisser des commentaires il ça, n'y ça, a pas de problème euh... j'avance rapidement parce que j'essaie de ne pas faire une vidéo trop grande donc pour créer un deck pour un débutant donc euh, c'est surtout pour les débutants il vous faut je vais résumer en gros parce que voilà il vous faut 20 monstres 10 cartes magiques, 10 cartes pièges, 10 euh, 15 cartes extra deck et qu'est-ce cartes side deck Et là, on, on va voir. Là, euh, cette, cette vidéo, elle était passée parce que c'était pas encore le strike. Mais voilà, je là c'est, je, je commençais à peine à faire. C'était l'ancêtre du trade binder, donc euh, j'arrivais pas à faire les, les j'arrivais pas à reconnaître les, les les communes des rares, des, des ultras, des secrets, des super. Euh, voilà. Donc, euh, voilà, j'avais un petit glaceur de du tout, maintenant j'en ai un gros. D'ailleurs, vous allez avoir le trade binder euh, dans la semaine. Alors, euh, je, je, vais, je vais pouvoir répondre à, à quelqu'un qui m'a posé la question sur euh, sur euh, sur, le, sur le deck tricopsy Et voilà, donc, euh, je vais je vais euh, m'arranger pour avoir euh, les codes des cartes qu'il m'avait demandé donc voilà donc euh, je vous montre à peu près euh, voilà quatre magie cartes piège après euh, carte euh, voilà il faut dire que regardez avant avant, avant d'arriver au foyer je faisais la, la grande programme du village. Donc, je vendais 10 centimes la carte. 1 euro les 15. Une carte gratuite selon mon bon vouloir. Voilà. Et des aides de construction de deck pour... Euh, que, que je propose... Des, des services que je, je proposais au début. Voilà. Donc, j'en suis à 17 minutes. Donc, ça devrait aller. Donc, sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne euh, journée. Hein, parce qu'à l'heure où vous allez avoir cette vidéo, euh, à l'heure où vous allez avoir cette vidéo, eh ben, moi je serai euh, levé depuis peu. Hein, J'aurais bu mon café et tout. Donc voilà. Donc euh, je vous laisse, je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée pour demain. Et euh, je vous dis donc à partir du 4. 4 avril, je reprends les vidéos un peu plus sérieusement, donc pendant une semaine j'ai essayé de tourner euh, ce que j'ai à tourner et euh, après euh, voilà je posterai le plus de vidéos possible allez sur ce je vous laisse je vous dis à plus, n'hésitez pas à liker commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la team Aïe Ciao tout le monde